Bonjour les filles 4 minutes de retard, je suis désolée pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'astuce de la teinture au moment du fixing. Bonjour les filles, je vous laisse vous connecter à notre rendez-vous habituel. Voilà, je vais vous euh, tout simplement faire la démonstration aujourd'hui de notre euh, fameuse astuce la teinture mélangée au fixing donc on a vraiment fait beaucoup de promotions autour de cette astuce euh, notamment euh, lorsqu'il s'agissait de la technique du rehaussement de cils hein, euh, avec nos produits euh, fast lifting qui sont commercialisés depuis le mois de septembre et on en est très heureuse et voilà vous étiez nombreuses aussi à euh, nous faire le retour à nous demander voilà Qu'est-ce qu'il en était euh, lorsqu'on travaillait le bro-lift Eh bien, je vais vous répondre tout simplement ici en live via la démonstration. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas bien sûr à me poser toutes les questions à travers euh, cette technique bro-lift. Déjà, pour toutes celles qui se sont connectées, est-ce que vous pratiquez déjà la technique du bro-lift Est-ce que vous avez déjà tenté euh, de votre côté et euh, eh bien l'astuce de la teinture avec le fixing donc n'hésitez pas bien sûr à participer donc là pour euh, mon modèle j'ai travaillé bien entendu toute euh, la préparation c'est-à-dire que j'ai démaquillé, j'ai nettoyé au lâche-shampoing. Euh, et euh, bien entendu, j'ai appliqué donc ma phase 1, lotion 1, le perming Donc qui est le réducteur qui permet vraiment euh, d'ouvrir euh, les cuticules du poil afin qu'ils soit malléable. Et à partir de là, donc je suis censée appliquer mon fixing. Et je vais tout de suite vous faire le mélange de fixing et teinture. Donc pour ça, j'ai besoin d'un petit godet. Ce qui va être très important, bien entendu, ça va être, en termes de dosage, il faut être sur 1.1. Donc, c'est-à-dire une dose pour une dose. Euh, je vais mettre, hop, ici, ma dose de teinture. Hop. Et on viendra utiliser la même dose de fixing. Donc là, hop. J'ai déjà, au préalable, ouvert mon sachet. Hop. Donc, vraiment très important à ce que les doses soient similaires. Et je vous rappelle, bien entendu, que le fixing, il a comme objectif de remplacer l'oxydant utilisé habituellement en phase 3 au moment de la teinture. Donc, il n'y a pas de nécessité de rajouter, effectivement, euh, d'oxydant. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai la même dose en couleur que de Fixing. Ici. Je vais prendre mon petit mélangeur. Je m'éloigne juste un tout petit peu de ma cliente pour faire mon mélange. Voilà. Le mélangeur, il est important, les filles, parce que ça va vraiment vous donner une... une homogénéité auprès de la... pour en ce qui concerne la, la texture. Je de bien mélanger tous les composants. Alors... Pour celles qui connaissent bien la marque Réfecto j'ai utilisé ici le brin clair. Pour la simple et bonne raison que euh, j'ai ma collègue qui ne supporte pas les sourcils trop foncés, trop marqués parce qu'elle ne les maquille jamais. Donc, euh, je ne vais absolument pas partir sur un 3, donc un brin naturel, ce qui serait beaucoup trop foncé pour elle. Donc voilà, j'ai opté ici pour le mélangeur pour vraiment avoir une bonne texture crémeuse, que tout soit parfaitement mélangé. Et j'y vais avec mon pinceau directement. Alors, je vais voir si hop, il est possible d'incliner un tout petit peu le support. Je vais demander à Carla si elle peut un tout petit peu m'incliner le support pour que vous puissiez voir vraiment au détail près. Donc, l'objectif, Ouais, c'est parfait. Merci, Carla. L'objectif, c'est vraiment de rester sur le sourcil. Évitez vraiment de, ne, de dépasser la peau, parce que bon, du fait que vous ayez le fixing, on va éviter de sensibiliser. Bien sûr, en termes de quantité, on vient recouvrir l'intégralité de son sourcil donc je commence toujours par la base on va lire la ligne du bas du sourcil que j'amène ici en effectuant des tout petits tampons et ensuite je vais lisser ma matière je lisse je lisse je lisse je lisse je lisse donc ça c'est vraiment pour obtenir un effet sur la totalité mais par contre ça sera pas tout je vais revenir tout de suite sur le deuxième alors pourquoi je vous dis que c'est pas tout c'est parce qu'on va devoir créer un petit mouvement d'arracher ce petit mouvement d'arracher qui va vraiment nous donner euh, la ligne finale de notre mouvement des poils de sourcil. c'est-à-dire il faut vraiment ici qu'on puisse coiffer dans la direction que vous souhaitez afin de garder bah, on va dire euh, toute la beauté de votre brow lift voilà, donc là, vous allez travailler bien sûr avec une brosse en silicone à 90 pour la tête de sourcil. Et ensuite, on vient incliner un tout petit peu, voilà, à hauteur de 75, 70. Et petit à petit, lorsque je me déplace sur le corps du sourcil, je suis à 50%. Hop. Et je termine bien sûr mon effet légèrement incliné vers le bas, bah comme finirait une, une pointe, une queue de sourcil tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, hop, je reviens travailler ma quantité pour que justement ça ne bouge plus. Donc, on se rappelle bien sûr que la teinture ne va en aucun cas teindre la peau. En tout cas, en ce qui concerne peut-être voilà, les quelques premières heures à la limite. Mais voilà, par la suite, c'est pas du tout comme un aîné. Néanmoins, vous ferez très attention d'obtenir un rendu le plus propre possible. Hop. Ici, et là, je vais faire pareil de l'autre côté tout de suite. Je viens travailler mon mouvement arrondi, mes arrachés, hop, le mouvement de poil que j'ai envie de donner. Et ensuite, une fois que je suis OK, je viens et je positionne en plus grosse quantité mon produit. Pour me bénéficier de tous les actifs de la coloration, mais aussi de mon fixing. Toujours en plus grosse quantité. Et je pars jusqu'à la queue de mon sourcil ici alors pour toutes celles qui ne connaissent pas le principe du brolite vous le remarquerez euh, si vous reprenez euh, peut-être euh, si vous souhaitez visualiser nos protocoles vidéo il est vrai que moi je vais pas travailler la queue du sourcil pour la simple et bonne raison que ça sert à rien de passer de pro du produit euh, sur une zone euh, qu'on n'a pas forcément besoin de travailler et ensuite je viens appliquer mon cellophane. Hop là. Mon petit cellophane qui va vraiment me permettre tout simplement de garder cette position bien plaquée. Alors, il ne faut pas écraser non plus parce que sinon, ça va chasser votre produit. Mais voilà, on met une petite tension sur son cellophane pour être sûr que voilà, la, la forme reste bien... Euh... Reste bien sur, euh, on va dire, sur la carte sourcilière, en fait. Tout simplement que ça prenne cette forme bien aplatie. Ça, c'est important. Alors, en guise de timing, les filles, c'est vrai que euh, si vous ne connaissez pas nos fast lifting... Alors, hop, je vais reprendre un petit peu le téléphone, ici. On est entre 5 et 8 minutes, normalement, quand on travaille sur euh, les cils. Quand on est sur le sourcil, c'est entre 2 et 6 minutes. Donc là, sur ma collègue, j'ai laissé poser 3 minutes et je vais relancer 2 minutes supplémentaires pour euh, tout simplement euh, le, le fixing et teinture. Puisque forcément, la teinture, pour qu'elle puisse être suffisamment révélée, normalement, on laisse un temps de pose qui est de 10 minutes. La 10 minutes ne sera pas possible. Donc, je vais effectuer 2 minutes supplémentaires qui est sans risque, bien évidemment, pour le poil de euh, notre cliente. Euh, Qu'est-ce que je souhaiterais vous dire d'autre à, à partir de, de là Ça va être vraiment l'utilisation euh, de la teinture au moment du fixing. C'est vrai que ça va être plutôt euh, proposé pour des clientes qui vont avoir des sourcils euh, vraiment en bonne santé. Et surtout à prendre en considération aussi lorsque la cliente va avoir justement la peau très très sensible. Vous assurer de ne jamais dépasser le cadre sourcil. Puisque sinon, ça peut créer effectivement une irritation. À partir du moment où vous avez pris ces critères en considération, vous pouvez toujours effectivement appliquer la teinture dans le fixing. Euh, voilà, moi je continue pour ma part, effectivement, pour certaines clientes qui aiment vraiment cette relation cocooning, qui ne sont pas forcément dans le côté express à travailler, mais trois ou quatre phases, parce que bien entendu, quand je parle de quatrième phase, je parle du boripère. Hein, C'est le soin qu'on va apporter euh, à la finalité de notre, de notre broly pour adoucir, assouplir, garder le poil le plus, le plus doux possible et qui reste vraiment bien en place. Donc, euh, je vais avoir quand même pour habitude, dans cette, euh, dans cette action de cocooning, prendre soin de ma cliente, de prester toujours les mêmes étapes, ok Phase 1, phase 2 de coloration et beau Néanmoins, quand j'ai besoin d'aller plus vite, euh, si voilà, j'ai pris un petit peu de retard, euh, si je sais que j'ai une cliente qui m'a appelé qui voudrait euh, venir entre deux, et eh bien je vais pas hésiter effectivement à travailler ma teinture euh, dans le fixing. Ça va, Eileen mm -hmm. En guise de prestation tarif, euh, le bro lift, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez être. Euh, euh, bien entendu, on, alors, bien sûr, il faut faire une, une étude de marché euh, euh, à vous de voir en fonction de la concurrence. Mais on est aux alentours de 49 à 69 euros dans certaines régions de France. Vous pouvez bien entendu élever lorsque vous êtes proche frontière Luxembourg. Euh, ici, on n'a pas de prestation brolift à moins de 69 euros. Donc, euh, euh, voilà, c'est quand même... Assez avantageux aussi de pouvoir proposer toujours dans le principe de combo puisque, voilà rappelez-vous, pareil, hein, on préconise toujours deux prestations dans un seul des sachets. Donc, ça veut dire voilà je pourrais très bien effectuer un rehaussement de cils et un bro lift en même temps. Alors, bien entendu que si j'ajoute ma teinture au moment du fixing, je vais encore gagner beaucoup plus de temps. Mais euh, pour l'avoir calculé, euh, vous gagnez à peu près 8 minutes entre, pour chaque cliente. Euh, donc, 8 minutes accumulées sur 5 clientes, ça, ça fait déjà 40 minutes. Ça vous permet euh, pour vous tout simplement de gagner on va dire une prestation supplémentaire, une prestation express c'est-à-dire un rehaussement supplémentaire, euh, peut-être un embellissement des mains, euh, peut-être un massage crânien. Voilà, une prestation que vous pouvez effectuer effectivement en, en 30 minutes. Ce n'est pas négligeable ou tout simplement prendre euh, ces 30 minutes de façon à pouvoir véhiculer un petit peu, communiquer sur les réseaux, répondre euh, à, à votre communauté. Voilà, en 30 minutes, on peut faire quand même pas mal de choses ou tout simplement partir plutôt et euh, eh de, de sa journée de travail. Voilà pour, on va dire, les avantages du fixing avec teinture. Alors, toutes celles qui n'ont pas participé euh, à notre euh, live, euh, justement, qui concerne le rehaussement de cils avec teinture, si vous êtes curieuse, vous pouvez vous reporter. C'était au mois d'octobre, c'était mi-octobre, juste donc avant Halloween. J'avais presté, effectivement, euh, sur les cils. Et c'était d'ailleurs Eileen encore qui était euh, mon modèle. Elle est super modèle, Iline. Et en plus, elle adore les soins comme tout le monde, hein, un peu. Et euh, voilà, ça vous permettra de, de retrouver un petit peu toutes les astuces à travers euh, donc, euh, cette étape de fixing et teinture. Je ne sais pas, vous les filles, si vous aviez des questions. Est-ce que vous êtes, euh, vous êtes un peu sceptique Le résultat, de toute manière, le avant-après, on va le poster en story. Hein. On, on s'est bien rappelé de prendre, de prendre le de prendre l'avant après. Euh, J'aimerais aussi pouvoir vous faire bénéficier euh, de l'information suivante. Euh, euh, on a, dès la semaine dernière, lancé notre chaîne YouTube aussi. Donc, vous allez pouvoir retrouver différentes astuces également liées au rehaussement, au relief à la dermopigmentation. Donc, faut pas hésiter à aller vous abonner. Normalement, vous retrouvez le picto euh, directement sur... Euh, directement sur notre site ou bien vous pouvez donc en tapant autour du regard officiel sur la barre de recherche donc voilà là ici j'ai bien retiré l'intégralité je vais venir quand même neutraliser avec un petit peu d'eau saline la solution saline elle est importante à utiliser hop Tiens, je retire. Et Killing, elle va être contente parce que je ne vais pas trop marquer. J'ai utilisé donc la teinture Effectosil 3.1 pour ne pas avoir un rendu trop marqué. Alors, ça peut paraître bizarre dans le sens où... Euh, alors, je prends la solution saline. Hop. Ça peut paraître bizarre parce que le 3.1, il est censé vraiment pour les clientes... Les clientes les euh, au teint les plus clairs. Mais vraiment, si jamais votre cliente elle a, elle a vraiment peur d'obtenir un résultat euh, trop foncé, bah, commencez par hein, parcimonie vraiment petit à petit. Et c'est important, bien sûr, de parfaitement retirer la teinture avant de faire l'application du boriper. Ça va, Eileen Donc ma forme est là. Tout est ok je vais venir sécher avant mon application de Boripère bien sûr je vais vous montrer le résultat alors cette astuce les filles bien sûr je vous dirais de si vous, ne travaillez, si vous ne travaillez pas encore avec nos produits, c'est de vérifier avec votre fabricant s'il est possible. Parce qu'en termes de résultats, on ne va absolument pas garantir les effets. Hop. Donc ici, hop. Hop, voilà. Donc on est sur un sourcil qui est bien redirigé je peux coiffer facilement vers le haut et qui est aussi pigmenté parfois lors du brolift on peut se rendre compte effectivement que on va avoir un effet qui ne va pas être totalement euh, bah, tout simplement noir il peut lui être légèrement orangé ça c'est totalement normal c'est la phase 1 qui va attaquer la mélanine du poil donc par la suite, les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement intégrer à mon soin mon boripère. Donc c'est la crème vitaminée. C'est vraiment pour hydrater, réparer la fibre et la protéger jusqu'à 7 jours. C'est vraiment en guise de, de produit, c'est un produit qui est vraiment très nécessaire, parce que euh, la cliente, elle va au fur et à mesure sentir, euh, tout au long des, des jours suivants, elle va sentir peut-être que le poil va être à tendance un peu, un peu plus rêche. Une chose qui se passe aussi lorsque vous, êtes, euh, vous, vous passez chez le coiffeur. Le jour J, vous avez des cheveux qui sont très très euh, soyeux, qui sont, qui sont très doux. Mais voilà, lors euh, du shampoing suivant, eh bien voilà, on a besoin tout de même de réitérer les soins. Donc là, le beau repair, il est vraiment top. Et pendant 7 jours, elle va être tranquille. Ça, c'est important. Donc j'espère en tout cas que vous, de votre côté, vous aurez eu plaisir à découvrir cette, cette technique. Nous, en tout cas, on est très fiers de pouvoir vous le partager. Parce que notre objectif, c'est de toujours pouvoir vous servir et que vous soyez les plus avant-gardistes possibles. Euh, que vous soyez sereine aussi au moment de la pratique. Donc, vous pourrez retrouver, bien entendu, à nouveau euh, bah ce live sous forme de replay. Et puis, si vous avez des questions très précises, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi. Bah je répondrai par le biais des, des réseaux. Tout simplement, vous pouvez nous contacter par téléphone. Voilà, les filles. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle semaine. Et je vous dis à très vite.